« Quelles sont les questions typiques qu'un journaliste demande à un témoin ?» Alors, en entretien, il est toujours important de bien vérifier le nom des gens et comment ils s'écrit. Donc moi, je commence toujours euh, par euh, « comment vous appelez ?»,« comment ça s'écrit, votre nom euh, ?». Si j'ai besoin de préciser euh, leur fonction dans l'entreprise, euh, je leur demande quel est votre titre exact. Euh, ou, enfin voilà, on cherche toujours euh, par rapport à l'actualité qu'on traite à bien les situer. Et puis après, euh, il faut rien oublier. Euh, donc, euh, euh, souvent on utilise euh, le, les 5 W euh, qui, quoi, quand, comment, où. Donc, forcément, ça commence pas par W en français, mais bon, on utilise l'anglais. Et euh, euh, souvent, moi je leur pose des questions aussi un petit peu annexes. Ça prend plus de temps, mais euh, ça permet de mettre les gens à l'aise. Souvent, je commence par ça. Euh, alors qu'est-ce que vous faites, Voilà, pour faire un petit peu connaissance avec eux, c'est utile.